bonjour aujourd'hui on va faire une routine pour les épaules en fait plus particulièrement pour la stabilisation et le renforcement de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs la coiffe des rotateurs comme vous pouvez voir dans le croquis ce sont un ensemble de muscles qui stabilisent la région scapulaire le mouvement en fait en gros de vos omoplates est très très, très libre et très important Donc, c'est important d'avoir des muscles qui soutiennent cette ceinture afin que l'on ne se blesse pas et aussi pour améliorer sa posture. Donc on va commencer par un mouvement avec des poids, puis ensuite on ira chercher deux mouvements avec un élastique. L'élastique doit, doit être de petite résistance. Les muscles de la coiffe des rotateurs travaillent beaucoup mieux en petite résistance qu'en grande résistance. Le premier exercice qu'on va faire, c'est reprendre conscience de la mobilité de nos omoplates. Donc Comme vous pouvez voir encore sur le croquis, les omoplates, c'est vraiment euh, comme plaqué sur la cage thoracique. On veut vraiment aller sentir le mouvement de glisser et d'abaissement des omoplates par rapport à la cage thoracique. Euh, on peut prendre des poids assez lourds pour ça. Pas obligé d'être très lourd moi j'ai deux livres ce qui est assez léger mais vous pouvez aller jusqu'à cinq livres sans problème c'est pas des exercices excessivement difficiles mais... en premier on s'installe et on va se placer nos, nos bras en position anatomique ça veut dire quoi ça veut dire que les paumes de main sont tournées vers l'extérieur on va regarder droit devant on va étirer nos oreilles vers le ciel puis on va vraiment imaginer que au sommet de notre tête il y a un fil qui nous étire parfait maintenant sans penser à la respiration, et en gardant cette position anatomique, on va doucement glisser les omoplates vers le haut, donc on va imaginer que nos épaules veulent aller vers les oreilles, et on va glisser nos omoplates vers nos fesses. Donc encore une fois, j'aimerais que vous changiez votre regard, au lieu de voir ce qui se passe en avant, cherchez plutôt à sentir ce qui se passe en arrière, et visualisez vos deux omoplates qui finalement glissent, le long de votre cage thoracique pour lever tout doucement et abaisser tout doucement. Laissez vraiment le, les poids, et c'est pour ça que j'aime bien avoir des poids lourds pour ça, les poids descendent vos épaules, mais en même temps, tirez vos oreilles vers le ciel. Si vous êtes à l'aise avec les affaires de respiration, vous pouvez inspirer pour lever, expirer pour descendre. Good on va faire bien attention de ne pas laisser les épaules s'enrouler en avant quand on lève. Bon, je vais vous montrer un petit peu plus de côté. On a tendance souvent à aller faire ça. Donc on va bien garder la position anatomique, d'où le fait que ça va nous aider à garder les clavicules ouvertes. Donc les clavicules, c'est ça. Donc on veut toujours garder les clavicules que j'appelle souriantes. Hein, on ne veut pas les refermer, les enfermer. On veut garder ce large sourire avec les clavicules. Et vous pouvez voir de dos que c'est vraiment mes omoplates qui bougent le long de la cage thoracique. Donc je sens qu'elles glissent vers le haut et vers le bas. Donc c'est un mouvement qui a l'air très simple. Les gens ont tendance à faire ça. Donc ils, ils, ils travaillent pas finalement le mouvement des omoplates. Ils ont moins de mobilité. Ils travaillent les coudes et les biceps. Donc on veut vraiment faire attention à ça si vous êtes seul à la maison peut-être un miroir les premières fois pour vous assurer que vous ne bougez pas les coudes, mais bien les omoplates. Voilà, donc on peut faire au moins une bonne minute comme ça euh, de cet exercice avant de passer aux exercices après, euh, plus pour la coiffe des rotateurs. Donc on est parti allonger sur le dos pour l'exercice, les deux exercices pour la coiffe des rotateurs. Merci sur la coiffe des rotateurs, on a deux exercices. On va commencer allonger sur le dos avec notre élastique en main. Si nécessaire, on utilise une petite serviette pour le support de la tête. Les deux genoux sont fléchis, les pieds à plat. On prend notre élastique. On va vraiment avoir les coudes collés au sol, proches de soi. Les paumes de main sont vers soi, les poignets longs et les pouces vers l'extérieur. Je n'ai pas trop trop de tension dans l'élastique. On veut déposer nos omoplates, c'est pour ça qu'on a un petit peu utilisé le mouvement précédent pour aller chercher à ouvrir bien les clavicules et déposer les omoplates au sol. Et tranquillement, sans bouger quoi que ce soit d'autre, on va amener les pouces vers le plancher. Ce n'est pas grave si on ne les amène pas vers le plancher. On veut aller chercher la rotation externe. Donc comme vous voyez, je prends un peu moins d'élastique pour pouvoir avoir un peu plus de mouvement, mais je ne décolle pas mes coudes du corps. Je ne lève pas les coudes et je ne monte pas les épaules. Donc, on peut chercher notre respiration. J'ai vraiment le regard vers l'élastique ou vers les genoux pour maintenir l'alignement de ma tête. Inspire, expire, ouvre. Inspire, relâche. Expire. On va encore en faire au moins une bonne dizaine de répétitions. 10 9, il y a probablement un côté qui est plus facile que l'autre. 8, on garde bien les omoplates à plat, on ne laisse pas creuser ni bomber le torse. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc maintenant, on va mettre. Pour moi, je vais utiliser le bras droit, donc je vais aller poser mon, ma main gauche sur la hanche, pouce vers le haut. Et là, ici, avec le bras droit, je vais juste ouvrir un peu, vraiment un peu décalé, juste de peu près, pas un 90, mais juste un petit peu moins. Voilà. Et ici, une fois qu'on est là, toujours le pouce va donner la direction, le poignet est long, pouce vers le plancher, et attention de ne pas lever l'épaule, donc c'est un peu plus difficile. Attention de ne pas non plus lever le coude. 2, on continue, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à chaque fois on souffle, moi je respire mais c'est ma façon de souffler, 9, et dernière fois, 10, on pourrait aller jusqu'à au moins une bonne vingtaine de répétitions. Hein, par côté. Donc, On va faire la même chose de l'autre côté, j'amène mon poing vers ma hanche droite, pousse vers le haut et là j'éloigne le coude pas à 90 mais un peu moins et on est parti, pousse vers le plancher. Ce côté là pour moi est plus difficile donc j'ai un peu tendance à vouloir lever l'épaule donc j'irai moins long, tout simplement puisque le but ici c'est de bien maintenir la ma plate stable, de travailler les muscles de la coiffe des rotateurs hein. Dans la rotation externe, sans que l'homme plate ou l'épaule ici se soulève. On continue. 4, 5, 6, 7, et je tiens bien notre bras, le point sur la hanche. 8, 9, et dernière fois, 10. Voilà, on relâche en douceur et encore une fois, bah, j'irai jusqu'à 20 répétitions pour celui-là. 20 répétitions de chaque côté. Voilà, bonne pratique Bye Envie de retrouver la forme Débute avec moi avec ce guide complet gratuit à télécharger dans les commentaires. A bientôt